Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question quelle méthode de trading donne les meilleurs résultats Ça fait une dizaine d'années que je cherche des méthodes de trading, que j'ai testé différentes méthodes de trading, j'ai testé des robots de trading, j'ai cherché vraiment toutes les méthodes et j'ai testé pas mal d'indicateurs également. Donc des indicateurs techniques qui vous donnent de bonnes probabilités d'évolution du marché, mais malheureusement on arrive toujours un moment ou l'autre à se faire piéger par euh, le marché. Vous pensez que le marché va monter, tous vos indicateurs sont dans le bon sens et puis à un moment donné pour une raison inexplicable le marché chute et vous perdez tous vos gains voire vous vous retrouvez même en perte. Alors bien sûr si vous tradez, euh, que vous tradez un petit peu le matin, que vous partez travailler et que vous attendez de voir les résultats en fin de journée, quand ce genre de choses arrivent eh bien c'est la catastrophe, enfin, la catastrophe si vous ne misez pas de manière irrationnelle c'est encore gérable mais c'est assez frustrant de voir ce genre de choses et euh, j'ai testé différentes méthodes et on peut dire que très souvent on est déçu par des méthodes qui sont des méthodes de trading à plus long terme. Bien sûr bon, si vous tradez euh, des actions comme Google, Amazon ou Facebook, et que le marché ne s'écroule pas, actuellement je dirais que c'est bien d'investir là-dedans, mais c'est un trading tout à fait passif. Vous achetez un jour et puis vous attendez, vous croisez les doigts en espérant que le marché continue de monter. Mais moi je n'appelle pas ça vraiment du trading, j'appelle ça de la bourse pépère et là c'est plus de la chance ou du flair qui va vous donner des bons résultats. Non, un trading actif c'est un trading où vraiment on regarde les marchés, on analyse différents indicateurs techniques et là il faut une bonne sélection d'indicateurs et apprendre à les utiliser un à un pour faire une combinaison d'indicateurs techniques qui vont vous donner une bonne probabilité de réussite. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je transmets à travers mes formations au trading. Vous avez ici des liens vers ma formation au scalping et ma formation Ishimoku. Ces deux formations vous donnent vraiment une excellente base pour démarrer en bourse et pour atteindre des résultats de l'ordre de 90% à 100% de trades gagnants, oui je vous dis bien 90% à 100% de trades gagnants tous les jours et ça aussi bien sur un compte de démonstration qu'un compte réel. Et pourquoi Eh bien tout simplement parce que je trade à très court terme, je vous conseille donc de trader à très court terme, on se, se focalise sur des trades qui vont faire 2 à 10 pips seulement et on va accumuler ainsi des gains très rapides parce que si vous regardez les marchés vous voyez qu'ils montent et puis toujours ils redescendent un peu et eh bien le but est de prendre le trade au meilleur moment le laisser monter un peu puis on coupe sa position on prend son bénéfice avant qu'il ne redescende. Bien sûr parfois le marché monte plus haut et on va rater la dernière partie mais ça ne fait rien puisque on accumule chaque fois des petits gains. Au bout de la journée, vous avez fait 100% de trades gagnants et il n'y a pas de raison de ne pas être satisfait de ce genre de choses. Bien sûr, vous n'allez pas faire un trade immense et gagner en un coup beaucoup d'argent, mais c'est l'accumulation de petits trades comme ça, de petits gains qui vous font au bout de la journée, au bout de la semaine et au bout du mois, vraiment des gains significatifs. Et c'est la me meilleure méthode que j'ai trouvée. Je vous assure que j'ai cherché des traders. Les résultats qu'il faisait j'ai cherché des méthodes j'ai acheté des méthodes et c'est toujours j'en reviens toujours à dire que c'est la méthode de scalping qui est la plus efficace si vous trouvez des traders qui ont des, des meilleurs résultats des, des des résultats de 90 à 100% par jour je crois que vous n'en trouverez pas en dehors des scalpeurs donc des personnes qui traitent vraiment à très court terme qui font du scalping mais si un jour vous trouvez euh, des traders euh, qui ont une bonne méthode, ça m'intéresse. Hein. Moi je suis ouvert à, à tout, ce qui, tout ce qui fonctionne donc il n'y a pas de problème, mais euh, pour le moment je dois vous dire que honnêtement je n'ai trouvé aucune méthode meilleure que le scalping. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube c'est le moment, inscrivez-vous ici. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. J'essaierai de vous donner régulièrement de bons conseils en bourse et en trading. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.